invite à nous tenir debout. Euh, le Dieu que nous prions, il siège au milieu de la et de l'adoration. C'est un Dieu qui aime l'adoration. Et une manière, si on veut vivre Dieu, on veut manifester Christ ou vivre Dieu, c'est savoir l'adorer. Je veux que pendant même cinq secondes, que tu dises à Dieu ce que tu n'as jamais dit à Dieu. J'aimerais que pendant cinq secondes, que tu fasses passer le film de ta vie regarde depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui y a-t-il pas un bienfait que le Seigneur a fait qu'il mérite que tu lui dises même un mot y a-t-il pas quelque chose en toi qui te rappelle qui te fait dire que là c'est Jésus y a-t-il pas quelque chose en toi qui te fait dire que si Jésus n'était pas passé dans cette situation mais je serais peut-être mort il y en a que Dieu a pris dans les lits des hôpitaux il y en a que Dieu a pris comme David dans la bouse il y en a que certains dans la liste de ceux qui devaient voyager, venir en Europe, tu n'étais peut-être pas inclus. Ton voyage a été un miracle de Dieu. Dieu a suscité une personne. Est-ce que tu peux avec moi dire merci au Seigneur Je vais juste demander qu'on puisse chanter ce cantique ensemble. Merci parce que sans Jésus, on n'allait pas être... vers toi. Qu'est-ce que tu as de meilleur pour respirer en cet instant? Il y en a qui sont partis du coronavirus. L'éternel David a dit Comment rendrais-je à l'éternel Comment, comment rendrais-je Il y en a qui respirent avec de l'oxygène il paye tous les jours Mais toi tu nous payes rien Il y en a pour se déplacer Aller aux toilettes On est obligé de les pousser, de les porter Qu'est-ce que tu as de meilleur Qu'est-ce que tu as de meilleur Tu me diras ton compte si on comptabilise le souffle de vie que tu devais payer, à la chaîne et basot. E tu as pris des personnes vides. Tu as pris des personnes sans histoire. Seigneur, nous te disons. Seigneur, tu es fidèle. Lorsque nous, nous sommes infidèles, toi, tu restes fidèle. Seigneur, ton amour fait en sorte que même lorsque nous sommes perdus, tu veilles sur nous. Ton amour fait en sorte que même lorsque nous sommes inconscients, ton regard est toujours sur nous. Merci pour ces moments. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour la vie de Jésus, pour le sang versé. Merci parce que la nuit, lorsque moi je ne vois pas, toi tu vois. Merci parce que quand j'étais dans les lits des hôpitaux, tu es venu ce jour.